Vous me dites tous, on a besoin de temps, on a besoin de temps. Mais euh, je vais rappeler quelques dates. 1972, rapport de Meadows qui a été convoqué par le Club de Rome, c'est une assemblée de scientifiques qui ont fait a, un premier rapport. C'est un premier rapport extrêmement alarmant. Tous les pays qui ont pris une énorme claque, notamment les pays développés qui bah, n'imaginaient pas du tout la situation comme ça. Euh, on a dit aux pays développés ok, il faut que vous changiez votre mode de vie, il faut que vous renoncer à ce mode de vie extrêmement privilégié. Euh, pour adopter une attitude beaucoup plus éco-responsable. Les pays développés ont dit non, parce qu'évidemment, nous, en tant que bon petits Européens occidentaux, on ne veut pas, on veut pas euh, euh, changer de mode de vie. Et maintenant, on est 50 ans plus tard, on est exactement même, à la même situation, c'est-à-dire qu'on a besoin de temps, on a besoin de temps, ok, mais, mais on n'a plus de temps en fait. On n'a plus de temps. En enfin, 2038, c'est le point d'irréversibilité. Les catastrophes naturelles vont être de plus en plus nombreuses et pas que seulement sur les zones côtières. Donc je vous demande quel temps en fait, enfin nous on a, on a 17 ans, est-ce que c'est normal qu'à 17 ans on ait limite plus peur que vous, enfin me dire que vous croyez que il nous reste des siècles et pas du tout en fait, dans 18 ans il y a le point d'irréversibilité donc franchement je...